Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis Kevin Paradis, batteur pour le groupe de Brutal Death Metal français B-Nighted, et je suis aussi batteur Session. Et justement, aujourd'hui, on se retrouve dans mon studio d'enregistrement en Lozère, le Nostromo Studio, pour le test non pas une, non pas deux, mais six ce clair Pearl, c'est-à-dire l'intégralité de la série Sensitone Heritage Alloy. Quel est le principe de cette série de caisses claires Proposer un son professionnel à un tarif contenu, qui est compris grosso modo entre 300 et 500 euros. Alors forcément, ce tarif-là, impossible de trouver des fûts en bronze de 5 mm d'épaisseur avec des caisses claires de 50 kg. Mais on va tordre le coup à une idée reçue. Ce genre de caisses claires-là, ce n'est pas le saint graal du son de caisses claires ça peut être un enfer à accorder et de toute façon ça ne passe pas partout. Et là, Pearl a sélectionné trois métaux qui ont largement fait leur preuve pour le son de caisse claire, de l'acier en 1 mm d'épaisseur, de l'aluminium à 1,2 mm d'épaisseur et du laiton avec une superbe finition nickel noir que personnellement j'adore, en 1 mm d'épaisseur. Pour la taille des fûts, 14 pouces de diamètre et la profondeur est comprise entre 5 pouces et 6 pouces et demi selon le modèle que vous choisissez. Alors normalement, l'acier aura le son le plus tranchant, le plus agressif. à mon sens, c'est un peu l'archétype du son des caisses claires en métal. Ensuite, pour avoir un peu plus de chaleur et d'overtone, il y aura l'aluminium et encore plus de chaleur et d'Overton, on aura le laiton. Pour avoir un tarif contenu, Pearl a aussi choisi un hardware qui ne coûte pas une blinde à produire, mais qui est fonctionnel. Histoire que vous, lorsque vous achetez ces caisses claires, vous ne vous ruinez pas et vous ayez quelque chose de fonctionnel. Mais bon, tout ça c'est un peu pour la théorie, parce que lorsqu'on achète une caisse claire avec une idée du son qu'on veut, on choisit quelque chose qui doit être en adéquation, et puis on teste, et puis finalement la caisse claire nous amène un peu là où elle, elle veut, et pas où nous on aurait voulu au départ. Alors, du coup, forcément, en tout cas à mon sens, le test d'une caisse claire doit forcément comprendre différentes peaux et différents accordages pour voir un petit peu toute la palette de sons qu'on peut arriver à avoir. Alors ce que j'ai décidé de faire pour cette vidéo, c'est de prendre deux peaux au principe relativement différent. Ce sera toujours des John Drumhead. Alors on aura d'abord un test avec une simple peau qui a simplement un anneau central de renfort parce qu'il faut pas déconner, mais si on joue pas mal de rim il ben, faut quand même que la peau soit un minimum résistante sinon le son va très très vite changer. Avec cette simple peau, je vais essayer de garder une caisse claire qui chante avec le son le plus ouvert possible. Ensuite je vais passer sur une double peau, toujours de chez Drum head Et cette fois-ci je vais essayer d'avoir le son le plus précis possible quitte à rajouter moi-même du muffleur sur... La caisse claire, Mais bon, je vais aussi essayer plusieurs accordages parce que sinon on ne pourrait pas se faire une idée super précise de ce que valent ces caisses claires là. Je vais essayer un accordage plutôt bas, plutôt médium et plutôt haut dans la mesure du possible avec ces caisses claires parce que peut-être qu'il y a certains accordages qu'elles ne toléreront pas. Du coup si vous m'avez bien suivi, normalement on a 6 caisses claires, 2 pots, 3 accordages à chaque fois, on devrait avoir 36 sons à la fin de cette vidéo. Alors, je vais me laisser guider par l'inspiration que vont ensuite me provoquer ces caisses claires, et je vais jouer grosso modo 30 secondes sur chaque son. Comme ça, au moins, je ne jouerai pas toujours la même chose, et cette vidéo ne sera pas non plus trop ennuyeuse à regarder. Et normalement, à la fin, vous aurez une bonne idée de ce qu'on peut faire avec ces 6 caisses claires, et du coup aussi ben je vais faire pas mal de montage-démontage, je vais pas mal jouer avec les réglages du timbre Donc je devrais arriver à me faire une bonne idée de ce que vaut le hardware de ces caisses claires Et donc pour tout ça et ben il faudra attendre la conclusion de cette vidéo Mais bon forcément ça va être assez long de faire tout ça Donc je vais tout de suite arrêter de parler et je vais me mettre à jouer ces caisses claires Et on va voir qu'est-ce que ça donne Alors quel est mon verdict sur les Pearl Sensiton Heritage Allure. Ben Je vais être honnête avec vous, je pensais qu'à la fin de cette vidéo, j'allais vous dire que le hardware n'était pas top top, parce qu'avec des rimshots l'accordage se détend, ou que le timbre se détend aussi. Et ben, En fait, sur la 14 par 65 en acier, j'ai eu un petit souci avec le timbre, mais c'était que parce que la cordelette était mal passée dans une des mâchoires, et donc le timbre se détendait à cause de ça. Une fois que j'ai réglé ce problème, jamais j'ai eu un timbre qui s'est détendu, Malgré un jeu franchement soutenu par moment, parce que je n'ai pas juste joué ce que je vous montre dans cette vidéo, j'ai joué évidemment avant et aussi un peu après. Et j'ai eu aucun souci avec les timbres, donc le déclencheur, génial. Il est super fluide et vous avez pu voir sur certains extraits que ben, je, je l'enclenche, je le déclenche, je l'enclenche, je le déclenche assez rapidement et ça se fait sans problème. Donc Oui, c'est un déclencheur relativement simple, donc il peut être moins séduisant qu'un déclencheur haut de gamme, mais il marche totalement bien, donc c'est carrément suffisant. Pour l'accordage et la tenue d'accordage avec les rimshots. shots, sur les accordages les plus bas ça bouge un peu, c'est vrai mais en même temps c'est un peu normal quand c'est accordé très bas, il y a peu de friction parce qu'il y a peu de tension dans les tirants donc ça bouge, mais dès qu'on met un peu de tension et donc de friction, c'est franchement stable. Euh, je ne dis pas qu'évidemment avec un jeu ultra extrême que des rimshots pendant un quart d'heure ça ne va pas bouger probablement que là ça bouge un peu, puis même la peau va ramasser donc c'est normal, mais moi j'ai des caisses claires ici haut de gamme qui m'ont goûté les yeux de la tête, sur lesquelles j'ai mis des bloqueurs d'accordage parce que bah, ne serait-ce qu'en 30 secondes de rimshot ça bouge et ces caisses claires là n'ont pas bougé, donc pour moi c'est un hardware de très bonne qualité qui est très fonctionnel et on peut avoir confiance en lui Pour le son de ces caisses claires ben elles sont toutes, franchement, très bonnes. Euh, en termes de goût, il y en a une que j'aime un peu moins, c'est la laiton 14 par 6,5. Parce que bon, le laiton a forcément un peu plus d'overtones, et là, en 14 par 6,5 en plus, ben, ça résonne, et ça fait quand même pas mal de notes qui sifflent. Alors moi, j'aime un peu moins, j'avoue. Il y a même sur la peau simple, au final, à des moments, j'ai mis un peu de meufleur supplémentaire, je, je posais un anneau sur l'accordage le plus bas, parce que ben, c'était un peu trop pour moi. Voilà, c'était vraiment un peu trop pour moi. Et c'est aussi une question de, de goût. Sur le laiton, c'est la 14 par 5 que j'ai clairement euh, préférée, parce que du coup on a quand même un son maîtrisé, la profondeur réduite fait que le fût reste bien focus en termes de son, et du coup sur l'accordage le plus bas, bah, là j'ai été bluffé, j'ai eu un son vraiment très très gras, normalement pour obtenir un son comme ça, il faut mettre une deuxième peau par-dessus la peau de frappe, et là j'ai pas eu à le faire, donc bluffant et l'autre chose qui m'a bluffé sur cette 14x5 en laiton, c'est l'accordage le plus haut que j'ai fait. Parce que là, d'un seul coup, la caisse claire elle a encore monté en volume. J'ai eu l'impression que c'était parce que toute ma batterie se mettait à résonner avec la caisse claire. Donc j'ai étouffé les tomes, et je me suis rendu compte que non, c'était vraiment la caisse claire qui, là, à un moment donné, avait gagné quelque chose. Alors ça, c'est une réaction à chaud, je vous donne mes impressions, pendant que j'étais en train de jouer. Peut-être que quand je vais écouter les prises au micro, je ne saurais pas exactement les mêmes réactions. Mais là, à chaud, clairement, le modèle en 14x5 en laiton, je l'ai adoré. J'ai aussi beaucoup aimé l'acier, et bon ça je m'y attendais, parce que voilà, sur les, les forums, les réseaux sociaux, on trouve souvent des avis comme quoi l'acier c'est trop basique comme métal, c'est trop criard, c'est baveux. Bon non, en réalité une bonne caisse claire en acier, ça sonne vraiment très très bien, et moi mon avis c'est que c'est un peu ça l'archétype du son d'une caisse claire en métal. Le reste ça tire un poil plus sur le bois, et vraiment la caisse claire en métal, pour moi c'est de l'acier. J'en ai pas au studio et je regrette un peu. Je ne sais pas si j'ai préféré la 14x5 ou la 14x6,5. J'aurais tendance à choisir la 14x5 pour avoir vraiment le plus de claquant. Ces caisses claires assises elles ont un son vraiment sec, beaucoup d'attaques, beaucoup de haute fréquence, tout en ayant du corps, une grosse agressivité. Donc si vous faites des musiques amplifiées, vous voulez une bonne caisse claire sans vous ruiner. Vous prenez celle-ci en 14x5, je crois que c'est un peu moins de 300 euros. Donc sans vous ruiner, vous avez un son professionnel et vous pouvez garder cette caisse claire. À vite si vous l'entretenez il n'y a aucun problème et puis ensuite il y a l'aluminium je pense que j'ai préféré la 14 par 6,5 ce que j'adore avec l'alu c'est qu'il y a une toute petite chaleur en plus du gros claquant de l'acier un poil plus de rondeur du coup forcément et du coup avec la 14 en 6,5 on a un peu plus de, de coffre sur cette caisse claire un peu plus encore de, de, de profondeur dans le son et on a un truc super typique du heavy metal. Alors après, la 14x5 fonctionne aussi très bien. Peut-être qu'avec le recul, je préférerais la 14x5 parce que, encore une fois, le son est un peu plus focus. Mais si vous jouez du heavy metal bien mainstream, l'alu, c'est carrément top. Pour tous les trucs plus classiques rock, il faut carrément partir sur du laiton. Ça restera le must. Mais vraiment, cette caisse claire alu, je vais être honnête, là encore avec vous, j'avais testé une Pearl Ultra Cast dans le passé, j'avais aimé, je n'aurais jamais dû la vendre, mais là, avec une alu euh, Sensitone, ben, je retrouve un peu ce son vraiment typique de l'aluminium. Donc, euh, Encore une fois, avec cette série, on a exactement ce que veut faire Pearl, ils réussissent à faire ce qu'ils veulent, un son professionnel, un tarif contenu, et là, euh, moi, quand je vois ces caisses claires-là, je me dis que presque je devrais vendre toutes mes caisses claires métal que j'ai ici au studio, pour essayer de garder celles-ci, parce qu'elles ben, sont vraiment géniales. Bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et n'hésitez pas à aller essayer vous-même ces caisses claires dans euh, votre magasin préféré ou carrément vous pouvez en commander parce que c'est un peu un truc à acheter, les yeux fermés, on ne peut pas vraiment se tromper. Salut à tous et à bientôt.